Alléluia. Alléluia. Je vais t'inviter de s'élever, s'il vous plaît. Nous allons laisser la place à notre pasteur aimé. Quand il passe, nous acclamons pour la gloire. Il prédication vivant pas! Il ne vit pas! prédication, ne vit d'adoration Il la vit où Il et vit pas! Il ne vit à Je vais inviter l'église pour sentir que la présence que vous êtes dans la présence du Seigneur et pas dans la présence d'un homme. Tu n'es pas venu pour accompagner quelqu'un. Tu es venu à un rendez-vous avec toi, avec ton créateur. Si tu prends cette attitude, j'ai même mon Dieu témoin. Je mets le Seigneur en témoins. Alléluia. Allé. C'est lui qui ne ment pas. Accrovisiter on un niveau haut, non on a visité autre. Il va te visiter dans un niveau qui ne l'a pas visité. La journée spéciale pour la vie, La journée d'aujourd'hui sera une journée spéciale pour toi. devant Dieu avant de commencer il était un jour Jésus devant mes disciples Jésus devant les disciples ils étaient en train de se lamenter selon la prédication du Christ puisque Jésus avait dévoilé ses soucis de sa mort alors il était dans disciples qui touchaient et le cœur des disciples était touché. Oui, Jésus avait dit aux disciples oui, Vous devez le savoir. Tout ce qui est écrit dans leur livre saint. Oui, tout ce que Dieu avait dit à travers les prophètes. Oui. Ainsi que devant les salamistes. Oui, tout ce qui est écrit Vouloir ou pas. Vous le voulez, non oui, est Tout ce qui me concerne. Oui. Et Cela va Alléluia. C'est pour cela que nous avons nos bibles. ça, c'est ma Bible. Je voudrais que l'église puisse répéter. Ça, c'est ma Bible. ça, c'est la parole des dieux. Tout ce que Dieu a dit à travers ses prophètes. Et tout ce qu'il a dit à travers ses avis, Comme je le tiens à ce livre, Tout ce que Dieu m'avait promis. Que le monde le veuille. Que le monde le veuille ou non. Maloba, oh, kisama, Ces parole va s'aboutir au Puisque Puisque c'est la parole des dieux Les promesse ensemble. Les promesses de Dieu. Pour ma vie. Et koko Cela va prendre cher. Les promesse ensemble. Les de Dieu. Pour la vie de mon mari. Pour la ma vie de ma femme. Pour la vie de mes enfants. Et coco c'est la parole de Dieu au nom de Jésus. Que vous pouvez te dire sur le nom de Jésus. Amen. Que vous faites la parole de Jésus Je salue l'église au de Jésus. Je salue l'église au nom de Jésus. Nous allons continuer toujours ma thème au pasteur. Abandaki. Je vais continuer dans le thème que le pasteur avait commencé. Vraiment, papi aïe a complété qui le frère Papy avait complété. Moi aussi, je vais compléter ma part euh, avec euh, les parts que les frères avaient complétées la dernière fois. Dans l'église, principal moment. Dans l'église, qui peut nous donner le terme principal dont nous parlons en ce moment vous si encouragé pour nous le dire. Si, oui. Nani. comportements. Pardon. Comportement de... Oui. De... Pardon Le comportement des chrétiens. Vous Parle un peu plus fort, maman, s'il vous plaît. Pardon Les comportements des chrétiens. Amen Les comportements des chrétiens. Nous avons ce thème. Moi aussi je vais parler dans ce thème. Frère Papi a qui sur l'habillement. Le frère Papi avait parlé sur l'habillement. Et c'est très important, Église, et notre habillement est un langage. Nous devons savoir que notre habillement a un langage. Moïse a outil Égyptien Moko akimi. Moïse venait de tuer un Égyptien, il avait fui. Abandonné Égypte, à Kenamouk à Il avait abandonné l'Égypte et était parti dans un pays de Mandian. Alors quand Kenya Moïse a couta nakina deux filles. Or on en a là-bas, là il a croisé deux filles. Na batroupo ya papa na bangou. Avec les troupeaux de ses parents. Moïse tanga kominabisi kawana. Moïse quand il est arrivé en ce lieu. Bah jeune fille omi balé va se retrouver. Les jeunes filles qu'elle avait croisé sont retrouvées. va comprendre qu'une incitation Tozanango nandou. Elles ont compris que dans la situation où nous sommes, comme il y a un homme, il va nous aider. Moïse l'avait aidé pour euh, faire boire les brebis. Alors, Quand les brébis avaient fini de boire. La jeune fille vraiment. Les jeunes filles étaient rentrées chez elles euh, très contentes. Alors papa n'a leur père était étonné. C'était la première fois dont ces filles étaient parties euh, faire manger euh, les brébis. Ils étaient rentrées dans une heure. Euh, plus... Il leur a demandé pourquoi vous êtes rentrés aussitôt tôt. Écoutez la réponse de ces jeunes. Ces jeunes filles ont dit à leur père on a croisé en Égypte. Il nous a aidé nous a, il a pris l'eau. Mais Moïse n'était pas égyptien. Mais comme Mais comme il avait grandi en Égypte. Et là, lié, son habillement forme, Sa forme. Attaque hébreu. Etant et est Mais un Égyptien. On le voyait comme un Égyptien. Alléluia. Amen. Amen. Donc, fille Donc, ces deux jeunes filles. Juste par l'habillement de Moïse. Elles l'ont considéré comme un Égyptien parce qu'ils s'habillaient comme Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Un juif. Un juif a coûté de ma femme samaritaine ali boulo ma ya koko na bango Jacob. Vous croisé une femme samaritaine dans le puits d'eau. Tambo sengimai. Quand il a demandé l'eau, femme oyalobi comment na mo samali ya na pesa yo moyuda. La femme avait dit comment c'est -ce que moi qui est samaritain je pourrais pas te donner d'eau. Comment a identifié qui Jésus-Christ était Kaza moyuda Comment elle avait pu identifier Jésus-Christ comme un Juda Et là telinaï. Par son habillement. yango c'est pour ça que le frère papi a beaucoup parlé sur l'habillement parce que notre habillement a un langage. Nous devons savoir comment nous habiller en fin de vie. Cela est très important. Alors là nous allons parler du comportement. Mais nous allons parler du comportement. Mais je voudrais parler d'une chose qui est très importante. Le comportement de quelqu'un. C'est l'éducation de base qu'il a reçue. Est-ce que tu as l'yao Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je pourrais te dire ceci. Comportement Ton comportement. Et ça, son image. Il y a éducation nini oyo oh ozoa. Cela nous dit nous montre l'image de quelle éducation tu as reçu. Est-ce que besoin ndanga bana Amen. Caractère nayo. Ton caractère. Bisa Ton comportement. Et saute Cela dépend. Ta éducation oyo ozoa. De l'éducation que tu as reçu. croyez Ne me dis pas que que toi. Alléluia. Amen. de ndengiyo zali. Que si tu es comme tu es là Que, que tu es né comme ça Non Non Non tu n'es pas né comme né ça Comme tu es que là Que l'éducation soit quelque part Que l'éducation que tu as reçue quelque ah. part Alléluia En tant qu'église Nous avons la responsabilité Amen. Nous avons la responsabilité Alléluia Amen. Amen. Puisque vos âmes, puisque... puisque vos âmes Puisque vos âmes que ce soit au ciel ou. Euh, Et que dépend de nous étant faire père spirituel. nous sommes obligés. C'est pour cela que nous sommes. obligés notre obligation. C'est notre obligation. Que Tu t'éduquer. Pour ton bien-être. Que tu puisses hériter du royaume des cieux. Pour ton bien-être. la pour, bien pour, bien pour, bien pour, bien pour que tu puisses être un bon fruit dans donc si tu viens quelque part Que tu t'assois, Les gens doivent sentir que tu es une femme Qui cherche la paix Si tu viens quelque part Que tu Les gens doivent se dire qu'il y a un homme Qui cherche la paix C'est pour cela que nous sommes obligés Que tu nous le veuillons ou non Et ça responsabilité. C'est une responsabilité. Il y a pour éduquer l'église. Pour que nous puissions porter les fruits dans cette société. L'église. Tout responsable de l'église. Tout responsable de l'église. son église ou sa famille. Ou raté mission génération. Tu as raté ton mission. Papa, toi, maman. Que ce soit le père ou euh, la mère. Ceux qui ont raté l'éducation, il n'y a pas de planète. Toté. Si tu rates l'éducation de tes enfants sur ces gens. Il n'y a terre. pas que au semestre, fruit, il y a désordre il y a désolation dans faut savoir que tu as semé un fruit des désordres et des désolations sur cette terre est-ce que vous avez Est que vous donc si tu es parent c'est une éducation de tes enfants, faire, tu ne peux pas te laisser faire Ma jeune les jeunes mariés on a vous qui ne sommes pas mariés demain vous serez mariés c'est ça la responsabilité à église. Ça, la première la première église vient de la famille la si tu as un bon mari, c'est une bénédiction pour toi. C'est la porte de, du ciel pour toi. Si tu as une bonne femme, dans ton mariage, c'est une bénédiction pour toi. C'est le chemin de porte du ciel pour toi. Est-ce que vous en suivez Est-ce que Est-ce que qui sur la trouble Est-ce que vous ressemblez est-ce que si ton mariage est tout le temps dans le trouble, est-ce que tu vas avoir le temps de prier correctement C'est dans ce sens que je te dis que tu as commencé déjà à voir les ciel dans ton C maison. C'est pour cela que nous devons vous éduquer. Que tu, tu puisses être une bonne femme envers ton mari. Que tu puisses être un bon mari envers Puisque ta femme. Que vous puissiez être des bons parents envers vos enfants. C'est important. Cela c'est très important. Dans le message que j'ai à vous accorder ce matin, cet après-midi, j'ai trois, trois points à vous parler dans l'éducation chrétienne. La communication. La première est la communication. Le manque de la communication est couple ou bien Cela est grave dans toute forme de relation, que ce soit les relations de couple ou d'amitié. Collaboration. La collaboration. Le deuxième point dont je, en, je vais à vous parler, c'est les dits. les laissons C'est les dits. Oui, détruire société, communauté, mabala. C'est là qu'il détruit la, qui des des la société, la communauté et plein de relations. Les ont dit. Tout simplement par les les ont dit. Les amitiés ont été détruites. à cause des les ont dit. À cause des les ont dit. Ils avaient dit. C'est le leur, leur pensée. Dernier point. Le dernier point. Nous allons finir par la malentendue. Alléluia. Amen. Dans la société actuelle, nous sommes dans des situations très graves. Sur, le malentendu. sur les malentendus. Si un frère peut nous faire une lecture, nous allons lire seulement. Et ensuite, nous allons le développer. Et nous allons clôturer. Il Prédication la culture de notre prédication. Dans, le livre dans les livres de Josué. Chapitre 22. Chapitre 22. Nous commençons par vers le verset 9. Le frère on va le lire jusqu'au verset 13, mais nous pouvons aller dans la maison lire jusqu'au verset 22. Amen. De Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les, les, les enfants d'Israël à Silo, dans le pays des Canaan, pour aller dans le pays de Gala, qui était leur propriété et où ils étaient établis comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jordan, qui appartenait au pays des Canaan, les fils de, de Ruban, les fils de Gag, et la demi-tribu des Manassés, ils bâtirent un hôtel auprès du Jordan, un hôtel dont la grandeur frappait les, les, les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et les demi tribus des Manassés, ont bâti un hôtel en face du pays des Cana, dans le, dans le district du, du Jordan, du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'ensemble de enf des enfants d'Israël se réunit à Silo, pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils d'Église et de la demi-tribue de Manassé au pays des Galates, Finé, fils des sacrificateurs Eliezer et dix princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus. Israël, tout était chef de maison, partenaire parmi les milliers d'Israël. Parole Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous avons dit nom nous Jésus. Nous avons lu que nous avons dit que le avons nous avons lu Pardon, avec C9, nous avons commencé vers le verset 9 Et nous sommes limités vers le verset 13 Et nous allons continuer dans le verset 34 dans la maison La Bible nous dit La limite l'histoire est très importante Je crois que nous suivons cette histoire parce Que, moi que chacun de nous A tirer une leçon sur cette histoire Chacun de nous va tirer une leçon sur cette histoire un bon interprète je voudrais faire en sorte que notre soeur soit une bonne interprète. Position Donc la position que moi je vais prendre, c'est la même position que notre sœur doit prendre. Si moi je mets un pas, elle aussi elle va mettre un pas. Si moi je danse, elle aussi elle doit danser. Alléluia. Puisque Bison Baletosa va prédicateur. Que nous nous sommes prédicateurs cet après-midi. Par ces moyens, ça fera de toi un bon interprète. Amen. Tu seras une bonne prédicatrice. Alléluia. Amen. Amen. Et notre soeur doit me suivre. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, si on pour pas maintenant aussi pour hein? <rire> ceux amen? amen amen donc chaque fois dans mon éreindre projet ben des cobolim ça puisque tant que nous avons formé tous nous avons passé nous, nous ensemble nous, nous amen amen amen tant tout autant la histoire Oyo quand nous lisons cette histoire Ézraquie dans le moment Oyo bas na Israël c'était dans le moment où les enfants d'Israël tant vous bas Bundy bitumba na Bango quand ils ont battu euh, dans leur guerre, selon, selon, principe, selon leur principe que Dieu avait donné à Moïse, juste quand ils sont arrivés euh, en Jordan, le premier pays qu'ils avaient récupéré, c'était cela. Mais principe le principe était que les personnes qui ont pris leur terre. Vous ne pouvez pas rester en ce lieu jusqu'à ce que toutes les personnes vont récupérer leur terre. Alors, de Alors, de l'autre côté, au milieu, il y avait une mère qui séparait euh, les deux pays. Rubin. Lui qui était le premier fils de Léa. Jacob. Le fils de Jacob Parmi les douze fils, il y a Jacob Parmi les douze fils de Jacob Eux, ils avaient pris la terre, ils étaient trois tribus Alléluia Gat Amen. Azaraki, Amen. moi, il y la servante, y a Léa, Zipat C'était le fils de la servante de Léa, Zipat Mais moi, il y a Jacob toujours mais toujours l'enfant de Jacob. Alléluia. Amen. Parmi ces douze tribus y a Israël. Parmi les douze tribus des enfants d'Israël. Eux ils avaient, ils avaient pris, pris sur le côté de Jordan. Alors. Troisième tribu on a dit que Bazwa qui n'engambo. Alors le troisième tribu où j'ai dit qu'ils avaient pris de l'autre côté. Bango Bazwa y a ba na y y a douze tribus. Eux ils ne pas comptés parmi les douze tribus d'Israël. Amen. Alors, tribus à Manassé. Alors les tribus que nous appelons les tribus de Manassé. Ce n'est pas les enfants de Jacob, mais c'est les enfants de Joseph qui étaient nés en Égypte. Eux avaient pris l'autre côté. Alors, Bana Israël et tous les dix tribus. Et les, les dix tribus avaient hérité de la terre que nous appelons Israël. Est-ce que vous me suivez donc tribu parmi les Donc les deux tribus parmi les enfants d'Israël. de Riben et Gad. eux ils étaient restés de l'autre côté. Ensemble nous, nous, nous neveu, Ensemble avec leur neveux manassés Alors les dix tribus, Alors les dix autres tribus étaient restés de l'autre côté. La mère de Jordan les séparait. Na bible va tenir pays à Gad. Dans la Bible, on l'appelle ça le pays de Gaël. Aujourd'hui nous l'appelons Judé. Alléluia. Amen. Donc quand vous Donc quand vous voyez Jourdanie, ce pays qui est en guerre avec l'Israël aujourd'hui. Ils ça va même frères ce sont les mêmes frères. Alléluia. Amen. Les deux tribus, Israël, Jacob. Les tribus des enfants d'Israël ou les enfants de Jacob. Et ils étaient restés dans le côté de Jordan. C'est la mère qui les séparait. Est-ce que vous Est-ce que vous me suivez Les dix tribus, les tribus étaient restés de l'autre côté. Alors pendant que Bitumba. Alors pendant qu'ils étaient en guerre. Et tous ils avaient occupé leur terrain Israël a été soulagé Il se dit c'est l'heure de nous jouir Alors les deux êtres tribus Qui étaient restés de l'autre côté Ils avaient dit que la mère de Jourdain Les avait séparés de leurs frères Nous, nous vivons dans cette génération Nous connaissons l'histoire très bien L'autre côté ce sont nos frères Alléluia. Amen. Les autres, ce sont nos frères. Nous, nous les savons. Mais Mais nos enfants, peut-être qu'ils ne le sauront pas. Un jour, ils seront capables de chercher la guerre avec leurs propres frères. Alléluia. Amen. Alors, Alors, leurs enfants aussi. Peut-être qu'ils ne peuvent pas être au courant. Un jour, ils seront capables de faire des la guerre avec nos frères. Tout simplement parce que la mère nous sépare de nos frères. Qu'est-ce que nous pouvons faire de Nous devons faire un grand monument. Nous devons faire un grand monument. Alors si nous finissons de construire ce monument, nous ferons une grande fête. Nous allons inviter nos frères, ceux qui sont de l'autre côté. Nous allons leur expliquer pourquoi nous avons fait ce monument. Leur, ils seront là en train de raconter notre histoire avec, euh, avec leurs enfants et nous aussi nous allons raconter notre histoire à nos enfants afin que dans les générations futures quand nous ne serons pas là que nos enfants puissent savoir que de l'autre côté ce sont nos frères ils étaient en train de construire mais nous Israël mais dans le côté d'Israël, ils n'étaient pas au courant. C'est pour cela que nous allons parler de la communication. Tu veux faire quelque chose de bien. Tu as une bonne idée. Et pas à moi. Aussi. Envers ta femme. Et pas à Envers ton mari. C'est la première personne qui est ton partenaire Tu dois collaborer Afin avec lui Afin qu'il y ait dans ton passé Afin qu'il y ait dans un... ton idée Qui puisse rajouter un plus dans cela Alléluia Amen. Ne fais pas une chose Sans que tu puisses dialoguer avec ton partenaire Parmi Parmi nous tu peux avoir une très bonne idée. Tu vas acheter une parcelle. Tu vas acheter une maison. Mais ton partenaire, il n'est pas au courant. Alléluia. C'est grave. C'est très grave. Tu es en train de creuser un trou où tu seras incapable de couvrir donc les dans toute chose dont tu as envie de faire quand tu as cette idée collaborer la la collaborer avec la personne parler avec la personne avec qui tu, tu veux projet ton projet on a sa projet qu'il puisse pas être là entre toi si collabores pas avec les le même, person, le, même le même partenaire il sera là il sera entre de la bonne idée que tu as mais, tu ne seras incapable de faire face à cela. Est-ce que nous allions? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous allons voir Est-ce que je parle vous l'imiter? Banaya gats. Les enfants ont des gats ils avaient une bonne idée ils ont commencé à construire mais le manque de la communication cela a provoqué les murmures les les ont dit de l'autre côté de l'autre côté les gens ils ont commencé à marcher ils ont fait leur frère de l'autre côté ils étaient en construire un hôtel ils ont commencé à mûrir. ils ont commencé à se dire mais comment ça fait c'est qu'ils font c'est grave c'est l'idolâtrie vis-à-vis Vis -vis des dieux so, ils continuer à si ils Continue eux. de faire cette Donc, chose problème sérieux. nous, nous aurons un grand problème, problème avec ce problème Et vous ça ne sera pas que pour eux nous mais nous aussi nous nous serons dedans puisque, puisque l'idolâtrie est-ce ali ennemi dans zambe? C'est l'ennemi de Dieu. Ma sœur, ma sœur, bah les onges. Les les onges dit. Les murmures bandits. Les murmures en comment en manque à communication. Juste par le manque de communication. Alléluia. Amen. Ali bolandanga malam. Regardez comment ils suivaient très bien. Bah bandits au murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Toute personne a commencé à parler de sa façon pendant qu'ils étaient en train de murmurer. Leur frère n'avait pas une mauvaise pensée. Il ne le faisait pas pour l'idolâtrie. Il ne le faisait pas pour une sacrifice. Il le faisait dans un signe de loi. Aujourd'hui, nous sommes des personnes de... Qui ne peuvent pas subir si de de si les de conséquences de très graves par leurs propres frères. C'est là de que de nous devons de de faire une de chose les... qui va nous réunir. Alors, dans le murmure meilleur, meilleur qu'ils avaient, et y a un créé que malinformation est comme elle a cela avait fait qu'il y avait une malinformation euh, par les anciens de Sio. ville de paix, Jérusalem. La ville de paix, Jérusalem. La capitale. La capitale. Quand ces gens-là, ils avaient entendu cela, ils se sont dit, mais cette chose est comme nous ça. Frères Eux qui sont, nos, qui sont nos frères, ils connaissent notre Dieu très bien. Au lieu de que nous puissions leur laisser le temps, ils finissent leur statut, le malheur va s'abattre sur nous. La seule, solution, la seule solution Nous devons préparer nos armes Que nous puissions aller là-bas les exterminer Pendant qu'ils avaient pris leur décision. Pour la mal-information Juste parce qu'il y avait une mal-information Pour la mal Juste parce qu'il y avait une mal Combien dans nos familles Combien il y a relations, combien de relations Combien il y a de mariages Les lois a détruits Aujourd'hui, c'est détruit à cause, y a les ondes. À cause des lézondis. Ouais, ouais, ouais. Alléluia. Amen. Ouais. Faites attention. Amen. On doit faire attention. Vie, dans ta vie, relation, les ne fais pas marcher ta relation dans les lézondis. Ta vie ne doit pas être dans les rumeurs. Que Décision mon côté pone à naïoka qui pone à balobaki. Ne prends pas une décision parce que tu avais entendu les leçons dit. Un homme sérieux. Un homme sérieux. Une femme sérieuse. Une femme sérieuse. Au grand jamais. Au grand jamais. À quoi que ce soit décision devant mon bal, devant moi si toi devant pas naïe. Ne peut prendre une décision devant son mari ou encore devant sa femme ou devant ses enfants parce qu'ils avaient entendu les rumeurs. Est-ce que nous sommes là Chaque Ne prends pas une mauvaise décision parce que tu avais entendu. Chaque rumeur qui va venir à toi, tu vas aller à la source. Tu vas aller à la source. Tu dois faire asseoir le concerné. Si c'est ton ami, tu vas lui dire que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai? -ce est vrai? Toi qui es mon ami, c'est toi qui est parti dire de telles choses sur moi. Alléluia! Que soit décision tu ne dois pas prendre certaines décisions Que je ne vais plus lui parler Je ne vais plus le sentir dans, mes, dans ma vie Tu te parce que tu avais entendu Les raisons dues sur cette personne Sans que tu puisses approcher Sans personne. que tu puisses l'écouter Alléluia. Alléluia Beaucoup de nous, beaucoup nous Ils ont raté le mariage On ne peut pas l'épouser Parce qu'on connaît cette famille Alléluia Amen. Alléluia Amen. Tu ne peux pas l'épouser parce que nous savons que c'est les, les gens de cette nation. Dans toutes ces choses, tu as raté la bénédiction de Dieu tout simplement parce que tu avais entendu les lésions dites. Tu dois éviter les lésions dites, les rumeurs. Confronte situation tango problème au yoke. Tu dois te confronter à la situation quand tu entends tu un problème, va à la source. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. vous s'est préparé guerre contre vos propres frères na Quand ils ont commencé à préparer la guerre contre leurs propres frères, qu'est-ce décidé anciens communauté. Ils étaient allés voir les anciens de leur communauté. Quand ils sont arrivés les anciens ont entendu Les anciens ont écouté Ils avaient donné les faux rapports Ils avaient dit que leurs frères construisaient un notaire pour euh, idolâtrer Alors Alors les anciens quand ils ont entendu On leur a dit de baisser leurs armes guerre Contre ma propre frère, la Vous ne pouvez de pas faire la guerre à vos propres frères sans que vous y eu sans eu eu une de les avoir écoutés. Alléluia, amen. jamais guerre pour la Vous ne pouvez pas vous battre pour les rumeurs. Alors, nous allons préparer une commission. Alors, nous allons préparer une commission. Bako Bango. On va aller les écouter. Si on les écoute. Après cela, nous allons trouver une solution. Alors, Israël a préparé qui, bah, sage. Alors, Israël avait préparé les hommes sages. Parmi les dix tribus, parmi les dix tribus, ils avaient pris une personne dans chaque tribu. Filienne monna Eliezer, Eliezer sacrificateur le fils d'Eliezer sacrificateur sacrificateur avantage spirituel comme sage spirituel maître y accompagner les 10 sage boy c'est lui qui va accompagner les dix, les 10 sages en temps où va connaitre devant le tribus, ma frère, alors quand ils sont arrivés devant les deux tribus leurs frères bah, ils ont commencé à faire les reproches ils ont commencé à dire même vous, vous savez ce que vous êtes en train de faire ce n'est pas normal vis-à-vis ensemble vis-à-vis des dieux vous êtes en train de faire, vous, train de faire, vous, train de faire vous ne pouvez pas faire cette chose là vous pouvez regarder derrière vous savez ce que dieu nous avait fait dans les tempestries la même situation qu'une qu personne une personne avait désobéi à la parole de Dieu le problème avait touché tout le monde Alléluia. Amen. Et frère va nous lire dans le verset 21 nous allons vers la fin de notre prédication le fils de Ruben et le fils de et la demi-tribue de Manassé répondirent ainsi aux chefs des milieux d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu l'Éternel les sait et Israël les saura. Si c'est par, par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un hôtel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes, et des offrandes, et si c'est pour lui faire des sacrifices, actions de grâce, que l'éternel en demande compte. Amen. Amen. Amen. Donc, quand ils sont arrivés sur place, ils ont commencé à accuser leurs frères. Pourquoi vous êtes en train de faire cette chose Leur frère avait la patience de les écouter. Quand ils ont fini de parler, Frère, leurs frères sont mis debout. Ils ont commencé à leur dire. Ils ont mis le nom de Dieu en public. Dieu, Dieu, Dieu est Dieu. Éternel, Éternel. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Éternel, Éternel. Nous le mettons comme témoin. L'Éternel ici. Israël. Nous voulons informé. comme vous êtes mal informé, à cause des laisons dites, nous devons, vous voulons savoir que vous aussi vous devez savoir que cette chose que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour donner l'honneur aux Israéliens. Ce n'est pas dans une mauvaise pensée que nous le faisons. Nous le faisons parce que vous aussi, vous êtes en train d'avoir des enfants. Nous aussi, on est en train d'avoir nos enfants. Demain, nous ne serons pas ici. Qu'est-ce qui démontrera que nous sommes frères La mère nous sépare. C'est pour cela que nous sommes en france pour une alliance pour les générations futures afin qu'ils puissent savoir qu'ils sont frères conséquence, La con, le conséquence aujourd'hui les 11 tribus d'Israël sont effacées les 11 tribus d'Israël sont effacées les 11 tribus d'Israël se retrouvent ou à l'autre les onze tribus ne savent plus où ils se retrouvent. Toute quelle qu'en attribue mon rotebaga juif. Nous avons qu'un seul tribu que nous emploie les juifs. Alléluia. Amen. Nous autres tous a Tout a été effacé. Est-ce que vous nous entendez madame? Est Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous nous entendez madame? Est-ce que vous me suivez? Quand les enfants d'Israël ils ont entendu cette chose, la colère qu'ils avaient euh, abaissée. C'est pour cela que tu vas écouter ton frère. Quand ils sont retournés à Sio, ils ont commencé à donner le rapport. Cette pensée euh, était bien vue par tout le monde. non, par ignorance. Par ignorance Sans pour autant écouter l'autre Si tu avais pris tes armes pour tuer tes frères Tu allais tuer tes frères pour rien Alléluia Combien Amen. Combien de fois nous avons tué nos frères juste par nos pensées Alléluia Amen. Combien de fois nous avons eu une mauvaise pensée par nos frères juste parce qu'on a pensé à une mauvaise chose Est-ce que Est-ce que vous êtes là L'église est très importante. C'est pour cela que l'Église est Et très importante. nous qui sommes en Europe. Ou encore toutes les personnes qui me suivent qui sont en dehors de l'Europe. Il faut qu'on ait nouvelle personne. Nous devons faire attention aux nouvelles que nous recevons. Alléluia. Quand on nouvelle. Quand on vous donne une nouvelle, Et Que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Enfin, avoir une réaction tout de suite parce que tu as entendu. Tu dois avoir la maîtrise. Étant en enfant des dieux, bon de tu dois prier à Dieu. Luka, sagesse. Tu dois chercher la, la sagesse gérée, de, récitation. de gérer cette situation. Là, tu vas apporter la paix. Mais si toi, tu écoutes tu prends directement je et tu commences à appeler confirmer. et tu commences je à confirmer ce que tu as entendu par ton oreille, je là, tu as allumé le feu. Est-ce que vous, m étonne m étonne Est que vous ah. suivez? Est un, chrétien. Et un chrétien Toute nouvelle que nous devons avoir Que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise Je dois d'abord ne pas monter ma tension Je dois avoir la maîtrise Je dois maîtriser la situation Je ne dois pas répondre directement Je vais répondre peut-être demain Peut-être pour tout Et Peut-être que la nuit me portera conseil Peut-être que la tension sera un peu basse Quand je vais appeler le concerné Je vais parler avec lui d'une manière calme est-ce que vous pouvez écouter J'ai entendu une chose sur le responsable de l'église J'ai entendu une chose sur un frère ou une soeur dans l'église je, je ne peux pas avoir une réaction comme un Je dois montrer mon identité est un chrétien Je dois approcher mon frère Je dois parler avec lui comme si j'ai rien entendu Alléluia Amen tu dois savoir mon frère étant mon frère Pourquoi quand tu as entendu une chose sur moi Tu n'es pas venu me voir moi-même Mais tu es d'abord parti en parler aux autres C'est comme ça que tu vas gagner ton frère La prochaine fois il ne le fera pas à l'autre Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts Non, physiquement. non seulement physiquement Alléluia. Amen. Mais dignité là-bas beaucoup juste par leur dignité. Parce que toi, tu es tranquille chez toi. Tout simplement parce que tu détestes personne. Que tu cette personne. Comme tu n'aimes pas cette personne, tu vas commencer à, à réfléchir sur cette personne. Tout ce que cette personne ne fait pas, c'est ça que toi, tu penses. Et demain, tu oui. vas parler aux gens avec une affirmation. Mais tu sais, ce frère-là, tu sais. connais cette soeur-là. Ah, avec confirmation avec confirmation mes pauvres frères et le pauvre frère la pauvre sœur Elle est innocente Histoire que vous avez monté pour cette sœur Et vous avez commencé à ignorer sœur Elle ne connaît rien, elle ne va pas au courant Mais voilà, êtes là de la crucifier. Laisse que le Seigneur soit glace C'est lui qui connaît le cœur C'est lui qui connaît la vie d'Anon Ce que vous avez fait comme Réunion vous avez fait des réunions. vous avez gâché ma réputation J'avais dit dire mauvaises choses sur moi que je suis innocent la justice de Dieu le Dieu d'Israël le Dieu de Dieu le Dieu qui ne dort pas lui tant qu'il est dans mon corps il va me justifier est-ce que vous me suivez il y en a beaucoup dans cette société Ils n'arrivent plus à rester Pourquoi possible. Parce que vous avez salué sa dignité la, la dignité ne s'achète pas Alléluia Amen. Oui, oui, oui. Beaucoup d'entre nous vous avez fait rentrer une mauvaise séance bon dans le mariage Nous avons vous, vous avez dit. la confiance, l'amour et le mariage parce que vous parlez beaucoup Alléluia Alléluia Amen tu as commencé à créer des choses sur la femme mariée. Un ah homme marié, tu as commencé à créer des choses Tu commences à créer des choses dont tu ne l'es même pas au courant. Alléluia. Amen. Quand ça arrive aux oreilles de sa femme. Quand ça arrive aux oreilles de son homme. Toi, dans ta maison, tu entends. Dans ce couple, eux, ils n'ont pas la paix. Ils sont dans la guerre. À cause de tout ce que, oh, que, tu as dire, que toi même tu avais formé dans tes pensées. Avec un deux soit au courant. Amen. Alléluia. Amen. Ce comportement-là Un enfant de Dieu ne peut pas l'avoir On doit chercher la paix dans n'importe quelle situation Nous devons construire et non détruire Alléluia, Alléluia. Alléluia. Donc quand nous venons à l'église comme nous sommes là Nous devons comprendre que nous sommes une famille Nous sommes une famille qui Si ma soeur fait une erreur et ça m'a tiré la télé sur ça sert à rien d'en parler à une autre personne, c'est mieux d'aller voir moi-même je vais approcher cette sœur je commence à parler avec cette soeur? que pourquoi tu as fait cette chose là cette chose que tu as fait est enfant de Dieu on ne peut pas le faire je, peux, je ne veux pas qu'un qu autre cambo que je puisse entendre cette situation entre nous. tout ce que je te dis en ce moment là que cela puisse rester entre nous Amen je l'ai dit à personne d'autre, je le dis qu'à toi parce que c'est toi la personne concernée. Mais la prochaine fois, si tu répètes cela, je t'assure que je vais en parler au pasteur. Tu n'as pas besoin d'en parler à un frère alors que la principale concernée n'est pas au courant. Tu commences à tuer la personne. L'éducation chrétienne. Si tu as un problème avec un frère un frère, Soeur, tu dois d'abord approcher ce frère si tu entends que une personne église Tu ne peux pas en parler à une autre personne Tu vas chercher le pasteur Alléluia Amen Lucas Pasteur Cherche le pasteur C'est le pasteur qui va prendre la responsabilité de ces choses si Et toi tu as commencé à en parler à toutes les frères à tous les frères de l'église Tu es pire que la personne qui a posé cet acte Alléluia Amen est-ce que nous sommes là Nous sommes là. Je voudrais t'éduire une deuxième chose. Le parent écoute-moi. L'éducation de tes enfants. Cela est entre tes mains. Alléluia. Comme ton éducation. Cela se trouve dans les mains de ton pasteur je vais finir par une chose qui est très importante un homme dans la maison ne peut pas chercher la guerre avec sa femme quand tu cherches la guerre avec ta femme tu es en train de te détruire sans le savoir est-ce que vous êtes là je voudrais te dire une chose étant un homme dans ce lieu quand tu avais épousé cette femme c'est une femme, elle t'appartient quand tu avais épousé ton homme c'est ton homme, il t'appartient est-ce que, est à... Est que vous pouvez suivre que vous avez dit, Je vais finir, il me reste deux minutes Quand tu avais épousé ses homme Tu l'avais pris chez ses parents temps, Ses parents les avaient éduqués Comme une fille à la maison Comme c'était leur enfant Mais comme elle vient chez toi C'est ta responsabilité C'est de ta responsabilité. C'est à toi de l'éduquer comme ta femme tu dois en faire en sorte qu'elle devienne la personne que tu aimes Mais si tu rates cette mission tu n'es plus un homme dans ce monde tu seras la première personne à critiquer ta femme vous avez déjà vu des hommes pareils tout simplement parce qu'il a raté l'éducation de sa femme mais les parents de cette femme-là, ils, ils se disent que notre enfant, on l'a bien éduqué. Comment ça se fait toi, tu viens parler de cette façon que notre fille, on n'a jamais voulu comme ça. C'est toi qui a détruit cette fille-là. C'est pareil avec la femme. Tu dois bien m'écouter. Ton homme, il est venu chez eux c'était l'enfant de leurs parents Mais quand il vient chez toi Dans ta, Mais il toi, dans ta maison Il devient ton homme Et Toi tu dois faire en sorte Qu'il devienne la personne Comme toi tu aimes Alléluia aimes. Amen. Là, Sa manière de coiffer Toi tu dois contrôler cela Et là-bas Il faut faire la manière de s'habiller, tu dois contrôler cela. Tu dois être la première femme qui va aimer ton mari. Tu dois le mettre à l'aise. Tu dois l'aimer. Tu dois le protéger. Comme une fleur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen c'est une, une chose qui est très importante. Vous Nous avons des jeunes mariés. Vous, Vous avez un problème dans votre couple. Si tu vois que le pasteur il ne peut pas. Si tu que pasteur, il ne va pas en parler à l'ami de ta femme. Vous avez un problème dans le couple. Si Tu vois que vous avez un problème dans votre Quand couple. Tu ne vas pas en parler à l'ami de ton mari. Tu dois en parler à votre pasteur. Est-ce que ma maman est aux alliés Est-ce que Amen. les mamans vous êtes là Est-ce que ma papa vous est aux Est-ce que les papas Amen. vous êtes de Amen. Tu ne dois surtout pas parler de tes problèmes de couple à ton ami ou à ta famille. Responsable. Le responsable est là. Ceux qui. Frère amigo, là, a Si frère amigo à la maison, il a des soucis. <rire> tu ne dois pas chercher beaucoup d'autres problèmes. Tu dois chercher le pasteur. Alléluia. Amen. solution. Le il ne va pas trouver de solution pour toi. L'ami ne va pas trouver de solution pour toi. Peut-être que cet ami n'aime pas ton mariage, il aimerait bien que ça soit détruit. Comme tu l'apportes, le problème, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Il va détruire ta vie, tu ne seras pas au courant. Après deux semaines. Il y a deux semaines. Les gens ils sont en train de donner des sujets priants pour l'église. Toi, c'est <rire> le démon de divorce. <rire> toi tu es là, moi je libère mon mari. Seigneur, <rire> <Il fait rire> <'hiver>, mon mari. <rire> ton, mari il est, ton mari, il est parti nulle part, c'est toi qui l'as fait sortir. Laisse Amen. que le Seigneur. <rire> Qu'il fasse de toi une personne bien éduquée. Amen. Dans, Dans cette église, que tu sois un bon fruit. Que tu sois une bonne sémence. Que tu sois une bénédiction pour cette église. La modératrice va nous aider, ils vont passer devant. J'appelle aussi la modératrice, elle va passer devant. A cause des l'église, tu avais arrêté une relation avec une personne. Tu avais créé un conflit avec un frère à cause des malentendus. Va après l'église, va parler à ce frère-là. Évitez que collaborer partenaire. Tu dois éviter de faire une chose sans avoir collaboré avec ton partenaire. Tu es une femme ou un homme. Tu veux juste aller à gratte-ciel. Tu dois dire, papa, je vais aller à gratte-ciel. Ah ma femme je vais, aller, je vais aller dans tel endroit Tu ne dois pas faire les choses sans pour autant euh, se consulter ta femme Je viens du travail Je vais passer voir un frère Mais moi si je suis informé mais ma femme est informée, elle est au courant. Mon mari m'avait informé qu'il passerait chez un frère après le travail. Si je vois que mon mari ne revient pas tout de suite, je sais que mon mari il avait dit qu'il allait passer et lui avoir un frère. Amen. Est-ce que vous en avez malade Excusez. Les éducations pour la sécurité, c'est ça. Éducation pour ta sécurité. Oui. Tu étais parti là-bas, tu as mangé, oui. c'est oui. chose. Oui. Ta femme n'est pas au oui. courant, elle oui. sait oui. pas ce oui. que oui. t'as mangé. Mais si tu avais dit à ta femme bien avant que je vais passer à ton endroit, moi ta femme elle sera au courant. Que mon mari, quand il va, va rentrer, que je vois qu'il y a un problème, je sais qu'il est passé à tel endroit. Tu va fermer les yeux. Prie oui, le Seigneur. Tu dois dire à dire.